pour nous de fêter la femme africaine c'est la journée internationale de la femme africaine et tous les deux ans, la fille je rectifie, je ne suis pas présent de la fille je suis présent de la fille Gabon, Gabon. Voilà. donc tous les deux ans nous organisons une convention dans un des pays membres pour célébrer la femme africaine voilà. et euh, cette année c'est le Gabon euh, qui a l'honneur de recevoir euh, les femmes des autres, euh, des autres pays, membres de notre réseau. Bon, le, le thème principal euh, fera l'objet de la conférence inaugurale. Et autour de ce thème, nous avons développé euh, D'autres thèmes qui seront développés par d'autres conférencières, euh, en l'occurrence euh, Madame Bouévillot-Rikanga, euh, la présidente euh, Amina Kaya du Tchad, qui va parler de la résilience. Euh, Madame Bouévillot euh, euh, va nous parler des pionnières, du rôle que les femmes doivent jouer ou ont joué dans leur communauté, ou dans leur pays, ou dans le continent. Mais autour. Autour de la Convention, nous organisons des formations, euh, des échanges, c'est un, un cadre que nous avons mis en place qui devra permettre aux femmes de se connaître, d'échanger et de profiter des expériences des unes et des autres. Ce qui est d'abord intéressant et important pour nous dans le cadre de la c'est que les femmes adhèrent. Parce que pour avoir une formation, il faut être membre de la L'AFIP La FIP va proposer des formations. Là, nous avons invité le professeur Mohamed Daheri, qui vient de Casablanca au Maroc. Il vient faire des formations. Donc, ces femmes dont vous parlez, les femmes lambda, elles pourront profiter de cette formation. Et elle n'est pas payante, c'est gratuit. Après formation, c'est tout qui ne va pas être suivi dans le cadre de vos activités aussi. Bien sûr, nous nous, nous sommes dit, euh, nous avons tenté une première expérience en 2019 en essayant d'aider les femmes dans les activités génératrices de revenus, mais en leur octroyant des petits financements. Mais ça n'a ça véritablement pas porté ses fruits. Euh, D'abord parce que nous sommes rentrés de plein pied dans la crise que nous connaissons actuellement, celle qui est liée euh, au coronavirus. Donc, elles n'ont pas, pas pu véritablement euh, exercer, à cause des conditions de confinement, euh, non seulement le confinement, mais euh, au Gabon, le, le, le couvre-feu qui est installé à 18h. Il y a, a d'abord eu cela. Mais en plus, nous nous sommes rendus compte qu'à quoi cela sert-il donc, de donner un financement à une femme si au préalable elle n'a pas des prérequis ou des acquis, ça il faut les former. Il faut former. La formation la plus simple, c'est de savoir quand même comment faire la différence entre le capital et le bénéfice. Ça, c'est une formation importante. Parce que généralement, elles vendent. Lorsqu'elles vendent, c'est pour se nourrir, ce n'est même pas pour faire des économies. C'est justement euh, l'un des aspects que nous voulons euh, montrer aux yeux du monde, aux yeux de nos sœurs qui reviennent des autres pays. Comme vous le savez, le chef de l'État, Son Excellence Ali Borodiba, a décrété la destinée de la femme. Et au Gabon, elle est vraiment effective parce que les femmes sont dans le processus de prise de décision elles occupent des, des, des responsabilité. elles sont à tous les niveaux de responsabilité au Gabon mais elles sont présentes d'institutions le premier ministre est une femme le maire de Libreville c'est une femme moi-même je suis ici au conseil économique et social, je suis une femme et nous sommes, nous sommes deux dans le bureau du conseil économique et social donc c'est vous dire que c'est c'est une richesse c'est une richesse que nous apprécions et que nous voulons, euh, euh, c'est une vitrine qui est importante pour nous par rapport à la Convention, que tout le monde apprécie, ce que euh, la décennie de la femme euh, qu'a premier le chef de l'État a pu produire comme fruit positif dans, dans le contexte actuel et pour nous les femmes d'Ambénaz. Nous avons, je pense que nous avons beaucoup d'efforts à faire sur le monde. il faut que l'on sache s'apprécier, il faut que l'on sache s'apprécier d'abord soi-même, mais apprécier l'autre. Pour cela, nous avons effectivement beaucoup, beaucoup d'efforts à faire et à apprendre. C'est pour cela qu'il est important que des, des événements comme celui que nous sommes en train d'organiser euh, se fassent pour que le on sache s'apprécier sache chacune dans notre différence et reconnaître la valeur de l'autre dans sa différence. L'adresse c'est-à-dire je pense que les femmes devraient faire beaucoup d'efforts pour se retrouver au sein, au sein des organisations parce que ça permet euh, ça permet de s'émanciper. Je ne sais pas si c'est le terme que je devrais utiliser, mais c'est cela aussi bien sur le plan moral que sur le plan personnel, sur le plan du développement personnel. C'est important d'aller à la rencontre de l'autre, pour savoir ce que l'autre est capable de nous apporter, et ce que nous, nous sommes capables d'apporter à l'autre. Pour qu'ensemble, ce soit la femme qui soit toujours devant, qui remporte les, les plus grandes batailles. Félicitations parce que quand on voit une femme qui fait un travail aussi difficile ouais. et intéressant, c'est à féliciter.